Salut les planteuses et les planteurs d'arbres et d'arbustes fruitiers, c'est Sébastien de Tilipous à Plévin. Allez, cette semaine, euh, je prends vite fait, euh, alors là je suis pas avec la caméra, je suis avec le téléphone, parce que c'est une vidéo pas spécialement préparée, mais c'est juste pour vous parler un petit peu de l'actualité du moment, donc bah, comme vous le savez depuis ma dernière vidéo, je suis très chargé. Donc euh, allez, je quelques minutes pour vous raconter un petit peu les nouvelles du moment euh, et puis une petite réflexion que j'avais en passant c'est parti Je vous invite à regarder la dernière vidéo d'Hervé Covès sur les sept cycles de l'eau. Très très intéressant. Je viens juste de l'écouter aujourd'hui. Donc ça me ram... rapporte pas mal de, de nouvelles connaissances euh, sur ici mon fonctionnement de la pépinière sol vivant. Voilà. Comme vous le savez, moi, je considère euh, le sol avant toute chose comme un être, euh, comme un organisme vivant à part entière. Ce qu'il est, hein, que je le considère ou pas d'ailleurs, ça ne change pas grand-chose pour lui. Et donc je me base euh, d'un point de vue euh, culture, agronomique et tout ça sur le sol. Donc je vous invite à regarder cette vidéo d'Hervé D'ailleurs, toutes les vidéos d'Hervé Kovès notamment vont rejoindre ça et vont vous parler de ça. Donc en ce moment j'ai beaucoup de boulot, donc j'ai tellement de boulot, enfin là j'ai surtout des pommiers, je ne fais pas de boulot moi, mais petite blague. Ouais. Euh... Beaucoup beaucoup de travail, beaucoup d'activités, alors j'avais désherbé la semaine dernière, vous voyez ça a repoussé comme pas possible, puisqu'on a depuis 15 jours des pluies régulières. Donc il dit « plus régulière, on a plus de grosse chaleur comme on, a eu, comme on avait jusqu'à il y a 15 jours. Euh, donc ça veut dire quoi bah, Ça pousse euh, encore plus fort qu'avant, tout simplement. Donc il faut surveiller ça, bien sûr. Et là, ça faisait euh, une semaine exactement que je n'étais pas venu dans les pépinière. Donc c'est pour ça j'en profite pour vous faire une petite vidéo en passant. Donc là, je suis du côté des arbres, mais si je vous montre les petits fruits... Voilà, déjà qu'il n'en pouvait plus avant. Euh... Ben voilà, ça parle ça parle de, de lui-même. Les gogis que je comptais tailler, tellement ils poussent et tellement ils étaient en train de, de, de pousser sur les cassissiers d'à côté. Ben finalement, euh, je vais voir. Parce que finalement, ils ont réussi à peu près à s'entendre avec les cassissiers, qui visiblement poussent à travers. Donc, bon. Bref, euh, j'avais une petite réflexion, j'étais en train de me poser des questions parce que vous êtes, euh, notamment un certain nombre qui me suivaient, euh, à m'avoir dit que vous étiez en projet d'installation pépinière. Et, et, et mine de rien, beaucoup des commentaires que j'ai reçus allaient dans ce sens-là, euh, des nouvelles installations ou des projets d'installation euh, ou des jeunes installations pépinières. Et en fait, euh, d'un autre côté, euh, notamment sur le forum Discord euh, des pépiniéristes, dont je vous ai parlé il y a quelques vidéos, euh, j'ai eu euh, une demande de faire attention de ne pas ramener trop de monde sur ce Discord-là pour être sûr d'avoir que des porteurs de projets sérieux. Voilà. Donc moi je pense que la plupart de vous qui m'écoutez avez des projets sérieux, je ne remets pas du tout ça en doute. Euh, par contre, j'avais du coup quand même envie de profiter un petit peu de, de faire... Euh, d'avoir cette réflexion-là pour vous parler de... Plutôt de... de, de, de, de comment dire D'avoir un... Au moins, comment dire Que je puisse vous donner un petit... Euh, attention. Faites attention. Un petit disclaimer de faire attention. Enfin, Je ne sais pas comment dire ça, mais vous, vous allez comprendre vite fait. Il euh, y a quelques années... Enfin, il y a... Man, une dizaine d'années, même un peu plus, quand j'ai voulu changer de vie, quand j'ai voulu euh, m'installer euh, ma mini ferme, ma micro ferme autonome, euh, j'avais ce besoin très fort de me mettre à cultiver. Et à cette époque-là, j'avais notamment, en, comme, comme, comment dire, comme visionnage et comme lecture, euh, les bouquins et les vidéos de Jean-Martin Fortier, qui est le jardinier maraîcher, qui a fait, qui a fait qui a eu pas mal de renommée auprès des maraîchers sur son système de maraîchage bio-intensif, qui marchait bien, qui générait pas mal de revenus, et qui, euh, qui euh, comment dire, donnait envie de faire du maraîchage clairement. Enfin, euh, moi c'est clair que si j'avais pas été pépiniériste, si j'avais eu un sol qui se prêtait au maraîchage, j'aurais sûrement fait du maraîchage. Ce qui est un métier que, que j'admire énormément au passage, et que peut-être je ferai un jour d'ailleurs, hein. on sait pas, mais euh, dans tous les cas, c'était une vidéo, des vidéos, enfin euh, un auteur, un, un maraîcher en l'occurrence, qui donnait envie aux gens et à beaucoup de gens de se lancer. Alors je remets pas ça en cause, mais je fais le comparatif un petit peu aux vidéos que je fais, parce que par rapport à vos retours, où je me rends compte que peut-être que ça donne envie à beaucoup de monde de se lancer. Et donc. Ce que ne fait pas forcément Jean-Martin Fortier, ou en tout cas moi je ne l'avais pas entendu s'il l'avait fait, c'était de, de comment dire de, de vous mettre en garde. De vous mettre en garde sur la difficulté que peuvent être euh, des métiers liés au, au travail de la terre, la, aux cultures de plantes. Donc lui c'était pour le paraîchage, qui est un boulot très physique, mine de rien. Vous pouvez poser la question à n'importe quel maraîcher, euh, même si certains auront la fierté de dire que c'est pas dur. En réalité, c'est quand même euh, très physique. Euh, on se casse le dos, on se casse les pattes, on se casse les mains. Euh, on est euh, au taquet euh, tout le temps quand il fait super chaud, quand euh, on est dans des périodes intenses, euh, c'est des grosses journées, c'est des moments de récolte, c'est des. Enfin bon. Bref, il y a beaucoup beaucoup de boulot, on est au sol. Euh, Ici, en Pépinière, on n'est pas aussi intense que du maraîchage, on est un peu plus sur la durée. On travaille plus en hiver, par contre, je pense, encore peu. Hein. Euh... Donc, ouais, Jean-Martin Fortier ne met pas trop en garde sur les difficultés du boulot. Il donne des combines pour, pour que le boulot soit plus intéressant, mieux géré, plus organisé. Mais il ne dit pas forcément euh, ce qui va être dur. Donc moi je préfère, parce que c'est un petit peu, euh, via mes vidéos, via, via mes vidéos, vous pouvez, bien sûr, avoir énormément envie de vous lancer en pépinière. Donc je suis très content de pouvoir créer des vocations, évidemment. Mais j'ai surtout pas envie de créer de dépression ou ou des gens qui vont se blesser, ou des gens qui vont, euh, qui vont euh, potentiellement, d'ailleurs, m'en vouloir, de ne pas leur avoir dit qu'il pouvait y avoir quand même des grosses difficultés dans le métier. Et ces difficultés sont lesquelles, finalement Alors techniquement, je pense que bon, l'aspect technique de faire des plantes, c'est ça s'apprend, hein, on, on prend le temps d'apprendre, on a assez de connaissances pour pour pouvoir apprendre à le faire, ça, ça va venir globalement assez vite. Surtout quand vous avez des gugus comme moi qui vous expliquent en détail certaines choses à faire, c'est pas trop ça qui va être dur. Vous pouvez avoir des difficultés d'organisation, si vous êtes quelqu'un qui avait du mal avec l'organisation, c'est clair que quand on fait du maraîchage ou de la pépinière, il faut être un minimum, voire pas mal organisé, sinon ça devient vite le bazar. Physiquement, ça va être le plus dur, en fait. Pour la plupart d'entre vous, l'aspect condition physique, endurance physique, ce sera ce qui va être le plus dur parce que, euh, bah parce que comment dire, tout le monde n'est pas égal déjà. Tout le monde ne va pas pouvoir avoir la même condition physique pour, pour faire ses productions, pour gérer ses productions, gérer ses désherbages, gérer le travail toute l'année, gérer du travail au froid, être capable de faire du tronçonnage ou des choses comme ça, Enfin, tout un tas de choses qui peuvent être annexes. Donc ça c'est une première difficulté qui peut apparaître. Euh, donc je vous mets en garde, hein, vous vous lancez en pépinière, euh, j'essaye de vous expliquer tout ce qu'il y a autour. Euh, donc j'essaye je, aussi de, là maintenant, de vous dire de faire attention à certains aspects. D'autres difficultés qui vont apparaître, surtout pour ceux qui se lancent, c'est euh, bah, il peut y avoir euh, beaucoup de pression, beaucoup de choses à faire la première année de lancement. Donc essayez de, de vous mettre des objectifs qui soient atteignables. Et pour savoir si des objectifs sont atteignables, si je reprends mes cours de management, je, je dirais qu'ils doivent être SMART. S-M-A-R-T. Alors je ne me rappelle même plus quest ce que ça veut dire, mais ils doivent être, euh, euh, en gros, euh, on en reparlera. Euh, je pourrais vous détailler un petit peu comment on définit un objectif en pépinière par exemple, mais il faut que ce soit euh, en fonction de vos capacités, et physique, comme on l'a dit, mais également mental, moral, psychologique, euh, technique et organisationnel au minimum, tout ça, voilà. évidemment ça va aussi être lié à votre, euh, votre sol, à votre terrain, parce que là vous êtes sur du, la, de la culture de vivant, et puis vous allez être aussi sur la communication pour avoir la pour, pour, comment dire, mettre en parallèle aussi votre capacité à vendre derrière. Donc ça fait au minimum 5 ou 6 axes autour de la simple multiplication d'arbres de, de, fruitiers, que vous allez devoir également avoir euh, maîtrisé pour pouvoir être efficace. Et ça, même si vous êtes très bon, ça ne va pas se faire en une seule année. Parce qu'en parallèle, vous aurez une installation de ferme à faire, peut-être, avec tout un tas d'infrastructures. Vous aurez énormément de paperasses, vous aurez plein d'organismes euh, agricoles ou d'État à, à, à contacter pour mettre tout ça en route. Donc moi, je vous encourage évidemment, comme moi je l'ai fait, à faire des, des installations progressives, en ayant une activité toujours à côté, si c'est votre cas, de la conserver, mais de mettre en place fur et à mesure l'installation pépinière par exemple, et de monter crescendo comme ça en compétences et, et en production. Et si ben, vous êtes euh, un peu plus euh, challenger et vous avez vraiment confiance en vos capacités, je vous conseille dans un premier temps d'aller faire des stages, d'aller vraiment vous confronter au métier, euh, idéalement toute une saison en fait, hein, il faudrait que vous fassiez une bonne saison... Euh, ou en tout cas sur des moments clés et des périodes assez, assez propices pour voir les, les, les périodes les plus difficiles. Mais euh, voilà, prenez le temps de, de vraiment euh, euh, apprendre, mais de dans, dans le savoir-être du métier, quoi, et pas le savoir-faire. Le savoir-faire, vous allez vous l'apprendre facilement, entre guillemets. Par contre, euh, ben vous ne pourrez pas apprendre à votre corps en, en une année à à gérer comment dire, une fatigue qu'il n'a pas l'habitude d'avoir ou une intensité de travail ou des positions de travail qu'il n'a pas l'habitude d'avoir donc moi-même j'ai mis quelques années avant de, de, de m'habituer à être tout le temps dehors par exemple euh, de m'habituer au froid euh, de l'hiver de m'habituer à travailler dans le froid de m'habituer euh, euh, à greffer mille arbres en trois semaines de euh, voilà tout ça, de travailler mon sol. Bon bref, physiquement, c'est quand même assez intense. Et comme tout le monde n'est pas euh, n'est pas logé à la même enseigne à ce niveau-là, eh ben, euh, je peux que vous conseiller de, de, de, de déjà dans la priorité, ça sera toujours de faire attention à vous. Et donc euh, entraînez-vous quoi. Euh, entraînez-vous idéalement euh, une saison chez quelqu'un d'autre. ou progressivement en le faisant en parallèle à notre boulot chez vous. Bon accessoirement ces dernières semaines euh, j'ai été pas mal aussi euh, donc avec euh, autour de donc de ma mention nature et progrès parce que euh, ces dernières semaines bah, j'ai déjà eu ma visite à moi donc euh, donc euh, des j'ai eu mes enquêteurs nature et progrès qui sont venus euh, à la pépinière, à la ferme, pour, pour euh, enquêter tout mon système et ma production. Donc ça s'est très bien passé. Euh, j'ai eu ma commission d'attribution de la mention, donc euh, qui, a, qui, a, qui a donné un avis favorable euh, pour cette troisième année chez Nature et Progrès. Donc euh, j'en suis très content. Euh, et puis ben, moi-même, j'ai été faire deux enquêtes. Pour ceux qui ne connaissent pas Nature et Progrès, donc c'est malheureusement en France, ce n'est pas considéré comme un label, ça l'est à l'échelle européenne, mais ça ne l'est pas à l'échelle française. Le, la mention nature et progrès, c'est euh, à l'origine du bio, en fait, il y a une quarantaine d'années. Et puis après, les, les comment dire les acteurs du, du monde bio de l'époque ont, voilà, ont eu une voix un peu différente, et du coup ça s'est scindé entre le bio d'un côté et le nature et progrès d'un autre. Donc c'est une alternative au bio, c'est pas c'est pas considéré comme mieux ou comme moins bien ou comme différent, enfin si c'est différent du coup voilà, donc peu importe malheureusement le seul hic moi que je trouve là-dedans c'est que ça n'est pas considéré comme une euh, comme un label donc c'est une mention, donc euh, ce qu'on pourrait euh, considérer quasiment comme une marque hein, une marque euh, euh, pour laquelle on, on paye pour la poser sur nos produits en fait, hein, euh, d'une certaine manière, mais euh, bon, alors c'est bien plus qu'une marque, hein, puisque c'est un c'est un projet de société, hein, le Nature et Progrès. Toujours est-il que dans ce, cette mention, on est euh, enquêté, certes, par d'autres producteurs, et on est nous-mêmes enquêteurs chez d'autres producteurs, producteurs ou artisans. Transformateurs, quoi. Je marche beaucoup, j'espère que ça ne vous perturbe pas trop, quand même, parce que c'est vrai que je fais des allers-retours dans les pépinières, je m'en excuse. Et donc, bah, j'ai fait mes deux enquêtes, j'en ai même fait trois, c'est une petite bonus, euh, parce qu'on fonctionne en fait en système participatif de garantie, c'est-à-dire que c'est les autres producteurs qui viennent vérifier qu'on fait, qu fait euh, les choses conformément à nos cahiers des charges respectifs, et donc ils viennent vérifier ça, et moi en l'occurrence je vais faire la même chose chez d'autres producteurs. Donc j'ai été voir par exemple des brasseurs, qui fabrique de la bière, euh, et j'ai été voir euh, des collègues pépiniéristes cette année qui s'installent, enfin qui s'installent, ou en tout cas qui euh, débarquent chez Nature et Progrès, et donc pour, euh, pour essayer de leur mettre, euh, les aider, ou en tout cas de, de, de, de, de contribuer à ce qu'ils réussissent à bien s'intégrer chez Nature et Progrès, et, et à comprendre euh, quel est le projet Nature et Progrès derrière tout ça. Donc au-delà de la mention nature et progrès, sachez que... Voilà, peut-être que vous êtes pépiniériste breton, peut-être que vous êtes très inspiré par mon système de production. Euh, bah Dites-vous bien que, bon, il y a certes le, le label bio. Alors il y a du bien et du pas bien. Euh, Là-dedans. Mais vous pouvez également... Euh, vous intéressez à un autre label, et nous notamment en Bretagne, euh, bah, tous les pépiniéristes euh, mentionnent naturel Progrès, en fait on, on s'associe pour euh, s'entraider, pour se faire des, des, des formations entre nous, pour se faire des échanges de savoirs, euh, un peu comme, comme ce qui a été initié par les maraîchers seuls vivants il y a quelques années, où chacun allait un petit peu présenter son système aux autres, euh, faire ses retours d'expérience, et pour essayer de de tous s'entraider à ce niveau-là. Alors, ça ne tient pas compte que de ça. On travaille, par exemple, sur sur les porte grèves pour essayer de, de trouver un moyen de les faire nous-mêmes, par exemple. Et donc, nous, en Bretagne, on est quand même pas mal, et vous êtes sûrement plusieurs, là, à me regarder, qui, qui est dans, dans, dans notre réseau. Hein, je pense notamment, évidemment, à, à Martin, à Gauthier, à Juliette, à, à Hélène, tout ça, etc., bien sûr. Euh... Si vous êtes en projet pépinière nature et progrès, euh, en pépinière, en projet pépinière en Bretagne et que vous suivez mes vidéos, moi je vous invite à vous rapprocher également de Nature et Progrès, parce que c'est quelque chose qu'on est en train de développer au delà de du Nature et Progrès, on est en train de développer ce petit réseau de pépiniéristes et on veut se renforcer pour avoir une, une, petite, euh, voilà, un petit, une petite force aussi par rapport au, à tous les pépiniéristes conventionnels qu'on peut voir sur les foires à droite à gauche. On veut aussi montrer qu'on peut faire autrement, qu'on peut faire euh, des petites productions locales avec des arbres et des plantes bien sélectionnées pour euh, des conditions locales et, euh, et pour faire vivre euh, quelqu'un sur une, sur une production euh, qui, peut, euh, qui peut être intéressante pour des jeunes qui s'installent aussi notamment. Et puis surtout pour encourager les gens à planter des arbres et des arbustes fruitiers. Quoi. Parce que même si c'est, entre guillemets, assez à la mode et que ça, ça va, il y, y a une dynamique qui est, qui est correcte à ce niveau-là, eh ben, on peut faire encore mieux. Hein. Il y a encore beaucoup de place dans les jardins. Il y a encore beaucoup trop de pelouses nickel-chrome. Nickel il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc euh, ben voilà, le message est passé. Donc, euh, N'hésitez pas à revenir, soit par mois. je peux être un intermédiaire. Ouais. Pour vous, pour vous aiguiller sur ce sujet-là, de, de venir chez Nature et Progrès. En Bretagne, hein, en Basse-Bretagne exactement, on est, on est en deux parties en Bretagne, on est à la Haute et la Basse-Bretagne. Mais dans tous les cas, le réseau breton des pépiniéristes, il est, euh, il est ici, autour d'ici, euh, on se fait des rencontres de temps en temps, et c'est plutôt sympa. Et bien sûr, si vous n'êtes pas en Bretagne, je vous encourage à faire pareil par chez vous, Nature et Progrès ou pas. Je parle beaucoup, euh, en plus j'avais pas grand chose à vous dire, donc je parle pour rien dire. <rire> C'est bien. Euh, dernière chose, vous avez été une quarantaine à me répondre au petit sondage sur YouTube, euh, donc là sur cette chaîne. Euh, petit sondage euh, où je vous demande euh, le sujet qui vous intéresse pour la prochaine vidéo, donc la prochaine vraie vidéo, on va dire. Donc, euh, bah, comme j'ai pas encore enquillé vraiment euh, la suite des vidéos. Je vous laisse encore quelques jours pour me répondre ce qu'il n'auraient pas fait. La tendance pour l'instant elle est sur euh, l'étiquetage, donc créer des étiquettes, notamment comment créer des étiquettes. Et euh, la deuxième tendance elle est sur la présentation de mon, foire, de mon stand de foire, foire et salon. Donc, euh, donc ça, je, voilà, ça va me prendre un petit peu de temps à vous les faire, donc euh, j'aimerais être certain que c'est vraiment ça qui vous intéresse. Bon c'est quand même ça les deux tendances. Sachant que je vais, même si la tendance allait un peu enfin, c'est moins demandé sur un des autres sujets, je vais quand même vous faire les marcottes de noisetier parce que bah, de toute façon il faut que je les fasse. Autant vous présenter un stand, autant faire des étiquettes, je ne suis pas à quelques semaines près. Autant mes marcottes de noisetier, il faut absolument que je les fasse. Et je veux vraiment faire une vidéo qui complète la première que j'ai faite en mars. Donc sensiblement, sensiblement, donc potentiellement, donc sûrement même, la prochaine vidéo, ça va être sur les marcottes de noisetiers. Et ensuite, ben, je vous parlerai en premier soit des étiquettes, soit du stand de foire. Ça marche Et ben dans ce cas-là, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Kenabo